Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir en fonction de votre localisation géographique. Donc ici, c'est Laure Koubo. Je vous parle et euh, je, je voudrais bien aborder le sujet de la foi. Bon, je vais attendre que quelques personnes se connectent. Euh, vous êtes sûrement tombé sur ma page, ça fait quelques temps. Et vous êtes passionné, vous vous dites « waouh ». Euh, elle me parle de moi elle me dit ce que j'ai à l'intérieur de moi ça résonne tellement quand elle me parle et tout ça hmm. c'est très bien It's very good that's good. maintenant vous allez devoir y mettre du travail beaucoup de personnes sont des paresseux spirituels beaucoup bonsoir au pur bonsoir Marie Sylvie bonsoir Bonsoir Rose, bonsoir Mila, bonsoir la reine Bemba, je vais vous prendre un peu dans les choses un peu plus charnues, ok je vous donnais un peu l'entrée jusqu'à présent. Là, je vais un peu toucher sur le plat de résistance. Mon but, c'est de vous faire mûrir. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà mûrs. Mais euh, vous attendez qu'on vienne vous cueillir. Bonsoir, la reine Maïmouna. Bonsoir, le roi Serge. Bonsoir, la reine Diane Djepal. Bonsoir, le roi Frogan. Bonsoir, bonsoir la reine Maïmouna. Soyez les bienvenus. Namaste. J'espère que vous avez passé un super week-end. Vous savez, on aime bien le, le nom de roi, reine. Avant que tu aies droit à quelque chose, tu as des devoirs. Bonsoir Elodie Bemba. Bonsoir la reine Djoko. Avant que je n'ai droit, j'ai devoir. Je dois. Avant que je ne dise que j'ai pris ma licence, je dois travailler. Avant que je ne mérite mon titre de reine, queen, Queen. On parle pas seulement comme ça. C'est comment t'appeler Queen pendant deux jours, ça va finir. Bonsoir, la reine Kenyé. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, la reine Aniston. Bonsoir, la reine Ombele. Bonsoir, la reine Gina. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Le smoothie est là aujourd'hui. J'ai apporté le smoothie moi-même. Je n'attends pas le roi Bonsoir la reine Dominique. Bonsoir la Linda, la reine Linda Queen. Aujourd'hui, on fait la, ré la réunion des gens sérieux. Je crois que vous avez remarqué que si vous ne bougez rien dans votre vie, rien ne bouge. Si vous ne déposez pas vos dossiers dans une entreprise, on ne va pas vous appeler. Vous ne marchez pas pour votre vie. Votre vie ne va pas avancer. Je vous le dis gentiment, dans l'amour dans la paix du Christ. J'ai parlé des choisis. Je parle toujours des choisis. Quand un choisi rencontre un autre choisi, Personne ne donne le pouvoir à l'autre. Do you get me? On soit au fac. Personne ne donne le pouvoir à l'autre. On s'active. On dit, je te fuis, tu me suis. Je t'active. Tu m'actives. Laura Foyoturier, j'ai trop attendu le smoothie. J'ai appris un barman, il sait le smoothie. Donc quand tu arrives, tu t'assois, tu bois une fois. Bonsoir Lumière. Bonsoir Dora. Bonsoir Carlos. Bonsoir Nina. Superman quand il avait 5 ans et Superman à 32 ans c'est le même pouvoir qui est a dans la personne. Juste, Flora, ça ne t'a pas encore dérangé. Quand on me contente, tu dit, oh, ma vie, ma vie. Je te dis ce qu'il vous fait Tu pars du tout. Un mois plus tard, tu me reviens encore. Oh, ma vie, ma vie. La vie, c'est le travail. Si tu es paresseux physiquement, même spirituellement, tu dois travailler. Oh, goffa. Puis si la bonsoir, Bonsoir le roi Thibault. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Il y a la différence entre le travail que je fais depuis des années, on ne voit pas le résultat. Chaque mois, tu touches 1200, 1500, 2000 euros. 15 ans plus tard, on ne voit pas ce que tu as fait avec l'argent. Il y a la différence entre ça. Et le genre de travail, que c'est que je connais qui je suis. Je connais ce que Dieu m'a donné. J'ai confiance en moi et en Dieu qui m'a envoyé. Je sais que les portes sont ouvertes. Parce que et les portes sont ouvertes pas par hasard. Parce que j'ai fait ça et ça et ça a ouvert ma porte. Quand Abraham a envoyé son fils, que pas, quand le père euh, euh, Dieu a appelé Abraham, Abraham s'est levé et il est parti. Quelques versets plus tard. Le voilà qui commence à donner, le, le, il met l'autel, Il donne l'offrande. Quelques versets plus tard, Dieu lui dit, je te fais encore la promesse. Prends l'oiseau, tu prends le, le chèvre, tu coupes en deux, il coupe au milieu, il l'ouvre. Il, il dépose devant Dieu, il dit, Seigneur, voilà le sacrifice. Et à un niveau spirituel, vous allez arriver, vous allez sortir de la bêtise. Vous allez sortir de la bêtise. Vous allez commencer à agir. Beaucoup d'entre vous vous êtes des Vous êtes, êtes censé être voyants, hein. Vous êtes encore à vous supplier les gens alors qu'il y a le don en vous. C'est en vous. Bonsoir Clarence Mekou. Attendez, salut encore les gens. Je salue encore. Nadege. Mopalie. Bête Véronique. Amgaka. Jongkaka, Tchongaka Adjanya Non Voilà Bonsoir la reine Eric Bonsoir la reine Tatiana Gain fac Bonsoir la reine Morel Ta vie ne va pas bouger seule Depuis 15 ans que tu attends là ça a bougé Depuis 15 ans que tu attends ça a bougé non, toi-même, ça a bougé. Einstein avait dit que c'est la folie de faire les mêmes choses. Ils attendent des résultats différents. Suzanne, je n'ai pas vu ton bonsoir. Bonsoir Suzanne, la reine Suzanne Croft. Et toi, lumière, ce n'est pas que tu ne sais pas utiliser. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Même si vous pensez que vous n'avez rien comme don. 1 roi chapitre 3. Il y a les gens dans la Bible qui n'étaient personne, rien dans rien. A Pianny Kobe Bonsoir, euh, pape Duchesse. La reine ce bonsoir. Ninon Kamal, bonsoir. Il y a les gens dans la Bible qui... Il rien dans Il dit que Dieu... Appelle-moi. Donne-moi les dons. Donne-moi les dons. Et... Hey. Que Seigneur, je suis dans rime. Allez voir. 1 roi chapitre 3. Je vais lire avec vous. Sylvie, bonsoir. Aïe, prenez vos bonsoirs. Prenez, prenez. Comme. Rose Rosaline, ce n'est pas tu nulle part. Le mépris, tu vois que les gens peuvent te maîtriser. Attends, tu parles. Ce sont eux qui t'ont donné. Qui parmi tes parents connaît comment on forme le nez de quelqu'un? Vous faites vous donner votre puissance aux gens. Ne faites pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Quand tu connais qui tu es. Attends, es là, attendez, lis d'abord ça, attendez. Piap, piap, au piap. Bonsoir Baro. Piap. Bonjour. Vous aimez les formules quand on vous dit qu abracadabra. Pif. En plus, tu ne sais pas que ça va te demander. Tu vas dépenser. <rire> Et vous, je me moque souvent des vieux que vous voyez. On te dit que donne. Euh, euh, 5 euros de francs, Dieu te dit donne 5 euros, donne même 50 euros à l'offre, ah Seigneur je n'ai pas je vais vous montrer dans la Bible Quand vous pensez que les dons là ça sont seuls bonsoir Sido Martin bonsoir la reine Esther esthée à Niagara. la Bible c'est mon épée c'est mon épée Salomon était le fils de David. Vous connaissez David, non Avec sa grandeur, là. David, l'enfant que oh, Dieu aimait. Oh, son cœur, après le cœur de Dieu. Oh, David a fait ceci. David a quoi David a fait... David David, ok. oh, Salomon grandit lui-même dit que vraiment, le jardin de paix, c'est là. Je pense pas qu'il peut faire quelque chose contre toi. Mais il avait une cartouche, il avait un secret. T'es méga, mamie. Cagne. Ok, méga dire, Pardon, il faut pas, il pardon, pardon. Sauter, sauter, sauter, sauter, sauter. Vous saute. avez, vous avez les dons. Vous n'avez pas mis francs pour mettre le crédit pour m'écouter. Hmm? Bientôt vous commencez à lancer les directs Facebook, euh, euh, YouTube. Vous avez parti là-bas me donner les vues sur YouTube. Salomon connaissait les stratégies, les tactiques. Les tactiques maniaques à Bobé. Judith, bonsoir, roi 3 je vais vous lire, si quelqu'un a un problème avec la Bible, je ne m'excuse plus, mon. je ne m'excuse plus, si quelqu'un lit la Bible, c'est coche tes oreilles, pardon, pardon. Clarence, tu dis que quand tu traverses un moment difficile, tu doutes de toi, c'est ce que tu te dis pour douter de toi. Comme tu es là, personne ne peut rien te faire, tu crois que ta force est bien dans l'argent que tu as La preuve, quand tu vas voir l'agent, tu vas commencer à encore te checker ta poche tous les jours. Il hey, ne hey, faut pas que l'agent s'y finisse. Il hey. ne hey, hey, faut pas que ça finisse. Oh, oh. Bonsoir Samuel. Parce que tu as peur. Salomon n'était pas aussi doué. Salomon connaissait que moi, je, le, mon cœur n'est pas sur Dieu. Enfin, moi, je suis là. Je là. Salomon s'alliait par mariage avec, avec Pharaon, roi d'Égypte. Il est même parti se marier. Bonsoir Feuillot. J'étais t'ai depuis longtemps. J'ai attendu le smoothie. Tu n'as pas donné. Je suis allé prendre un baman pour qu'il me fasse ce moutilly, Fouillot. Le roi Foyo. Bonsoir la reine Charlotte Charlotte. Donc, je te guette, je te guette. Voilà mes invités, ils boivent le matango. Continuons. Bon, ça a un peu coupé parce qu'on m'a appelé. Donc, Salomon est même d'abord parti se marier avec l'ennemi de Dieu. Le roi, le pharaon, la fille de Pharaon. Verset 3. Je n'interprète pas les rêves ce soir. Je vais vous expliquer la parole. Vous vous aimez aussi trop seulement que les fables. Vous n'aimez pas qu'on vous montre comment avoir votre force. Non. Vous n'aimez pas. Est-ce que tu sais que tu peux te lever, tu demandes le Saint-Esprit d'interpréter ça? Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut interpréter le passage que tu as eu là? Ouais. Mes frères, mes soeurs. Ouais. C'est comme ça qu'on fait les gens vous attrapent avec n'importe quoi. Je vais vous mettre la parole. Tu restes le discernement et capital pour ta vie. Vous allez rencontrer les Decepticons partout. Pasteur aux Decepticons. Amam Chéri des Decepticons. Même les frères soeurs, sœurs cousins, Decepticons. On peut tenter des Decepticons. Christophe Fauquier, moi il veut même d'abord t'enlever. Moi je ne vous supplie pas aujourd'hui. Il ne veut même pas. Je bloque aujourd'hui jusqu'à le feu sort. Bonsoir le roi Changa. Seigneur bénis ta parole. Bénis toute personne qui va écouter ceci. Que l'entrée de ta parole dans l'heure... Oreille apporte la lumière. La lumière. Je commande à vos neurones de s'activer quand vous écoutez ceci. Je commande à vos neurones de s'activer. Je déclare que vous recevez les réponses que vous avez attendues depuis là. Voilà. Salomon aimait l'éternel. Jocelyne aimait l'éternel. Et elle suivait les coutumes. Les coutumes de qui Alors, allez dans le passage, là, vous regardez. Les coutumes de son père David. Je vais vous donner les solutions à vos problèmes de longtemps, là. Les, les problèmes de longue haleine, là. Voilà le premier passage qui est plein à lire. Et toi, lumière, elle va te bloquer. Tu as compris, non? Tu es égoïste. Je te bloque même maintenant. C'est main j'ai la main pour me bloquer ce soir. Hein. Comme le fusil. Vous voulez vous allez trouver mon digime, ça enlève. Vous bloquez. Mon rêve, mon rêve, mon rêve. Tu peux écouter ce que te dit là sa tête de même. Jocelyne aimait l'éternel. Et elle suivait les coutumes. La Bible a dit de David, la Bible a précisé que son père, beaucoup d'entre vous, vous êtes perdus parce que vos parents ne vous ont pas montré les coutumes. Vous êtes perdus. Tu es à la Ah, tu sais, moi je ne connais pas. Hein. C'était un truc que mon père faisait. Ton père, mon, mon père est mort depuis 15 ans. Tu es là comme ça, là, Les illettrés, là, vous allez devenir illettrés. Vous allez apprendre. Vous allez mûrir dans la spiritualité. Degré de force. Vous ne voulez pas vous délaquer ma page, vous partez. Mm Hé -hmm. Ah, <rire> <rire> oh, Seigneur, Seigneur. Vous savez, j'ai passé trop de temps. J'ai souffert. J'ai yorongo. Comment on dit là? Goyongo. tu fais un truc, tu deuilles, ça ne marche pas. Tu Ça promet un peu, après, ça, dé, ça, ça déconne. Ça fait un peu donner. Ça... Je prie que Seigneur, je jeûne. Seigneur, je pars à l'église, non. Qu'est-ce que je ne fais pas, Seigneur? Tu cherches sincèrement. Le bon moment, Dieu va te donner tes solutions. Attendez. Beaucoup d'entre vous, vous avez négligé les coutumes de vos parents. Ton père a vécu là avec tout son succès. Et aussi certains pères même, ils n'ont pas pris la peine de montrer certaines choses à leurs enfants. grandissait, il remarquait que chaque mois, chaque six mois, chaque je ne sais quoi. Papa part à la montagne là bas. En partant, il avec 50 chèvres. Il les gorge, il les gorge, il sacrifie à Dieu. Après, il partage ça au villageois. Mmh. Mmh. Écrivez... Mmh la sagesse. Je mets la sagesse en vous. Vous allez sortir. D'ailleurs, eh, je ne connais pas ce qui m'arrive. Je ne connais pas. Oh, Maren. Oh, mi oh. Kaja. Oh, je. Oh, je. Aïe, ah. aïe, aïe. ah tu as écrit... Hm, hein. Bonsoir, C'est Sandy Dominique. Vous connaissez l'écrit. Mmh, eh. Bonsoir, Coco. Franck, vous avez l'autogramme de ça. Que. Mmh, tu restes comme ça depuis les six dernières années. Chaque année, tu as une nouvelle chance. Vous ne vous mariez jamais. Tu ne t'assois pas pour faire ma calcul, ma plan. Il y a quelque chose dans la fessie. Six enfants avec six mères différentes. Personne n'est chez toi. Ça te donne... lisons. On est qu'à un passage de la Bible. Mm -hmm. C'est moi bon, les. Mm -hmm. Ah bon, à ah, c'est bon. Va encore mettre ça en fin pour les méga. Un roi. Trois. Bonjour Bang, bonjour Kamgeng. Bonjour euh, Judith. Verset 4. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier. Ça veut dire qu'il restait. Il cherchait même encore une autre ville. Il parle dans la Bible qui n'est pas sa ville natale. Il parle là-bas, il sacrifie. Je prends dans la Bible pour vous enseigner. Oh Joa. Celui qui est écrire écrit. Mon enseignement de jeudi, là, est... hey, hey, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Bonsoir, Flor Touco. Hey, hey, hey, hey. Non, l'ignorance n'est pas bien. Si les fait mon choix, ça dérange les gens. La jalousie n'est pas bien. <rire> Vous savez qu'il y a des gens qui aiment quand vous êtes triste. oui Donc moi tu dis un en peu fait, ta chute de plein là et que et, non, vous non, pas qu'elle soit heureuse. Mm -mm. Ça me plaît parce que la sagesse entre tomber sur vous que toi. Bah. Maman. Maman, oh, les versions de oh. Ngak Ngak. Ngak. L'autre ami que je ou, joue. Attendez, moi m'a bible pardon. Le roi se rendit à Gabaron pour y sacrifier. Quand je parle, ceux qui lisent entre lignes vont comprendre. Ils partaient même dans les endroits où ce n'était pas leur leur endroit. À eux. Monsieur Foyot. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Bonsoir prudence. 1000 holocaustes, bonsoir Chapi. Parlons, partager ma vidéo. Le ça de parler, c'est sucré dans ma bouche. C'est sucré dans ma bouche. Tous les décepticons là, je vais les jeter. Je vous bloque direct. Me bloque pas. Mon doigt aujourd'hui, c'est la carabine. Il a mis, ça veut qu'il est venu avec 10 mille offrandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tan, tan, tan, tan, tan. 908, 909, 998, 999, 1000. Maman, Nestor Calvin, oh au ja, tu as fini, donc je te donne le diplôme, tu as gagné. Où tu as vu ça que ou? Oh, tu as vu les sur ça que ou? Oh. Donc, Salomon a fait le jacquer, même si Dieu n'avait pas trop prévu pour lui. Dieu va regarder au salaire. 500 offrandes. 700. 800. 900. Pff, ok. Michael. Raphaël. Pardon. Descendez. Descendez. Descendez. Le gars, il me cherche. Regardez ce qui se passe. Ceux qui ont fait le travail spirituel avec moi. Vous, vous même vous connaissez comment il fonctionne. Tu as rêvé de quoi? Qu'est-ce qui t'est venu? Tu t'es rappelé de quoi? Merci, Amen. Je reçois la bénédiction. Alléluia, Amen, Amen, Amen, Amen. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans mon cœur aujourd'hui là. Mm. Mm. Les déceptiques ont été démasqués. Attendez, lis-moi ma chose. Verset 5, 1 roi 3. Agabaon, l'éternel apparut en songe à Salomon. Son père n'était pas là où. Son père n'était pas là. Si chaque holocauste coûtait 20 000 francs, supposons que c'était seulement la poule. La poule de 3 000. Multiplier la 3 000 par 1 000. Vous voyez combien elle allait dépenser 3 millions de francs CFA. Seulement pour les offrandes. On dit que pas à tel endroit donné, il paye fait. Pas à tel endroit, tu sacrifices 50 poules, il paye fait. Pas là-bas, tu sacrifies un bœuf, il paye fait. Pas là-bas, tu fais ça. Pas là-bas, tu fais ça. 3 millions. Ça, c'est le moins, moins, moins, moins cher. Le moins cher. Les choisis ne doivent pas être pauvres. La pauvreté n'est pas votre portion. Pour Dieu, hein? Je vais, vous, je vais vous faire le coup de Bajounet d'abord. Oui. Tu ne peux pas être pauvre et tu es choisi. Il y a un travail où on va te dire que mamie, l'autre l'autre il faut 400 000. Tu fais un. Hein? Tu dis un. Hein? hein? Oui. Achète ça. Achète ça. Achète ça. 250 000 au sol. Ok, prends maintenant ça. Ça, 105. Apporte maintenant le cash de ça. Ah non, moi je ne vais pas te sortir mon argent pour ça. Ah non, non, non, non, non, non. Ne te dérange pas. Tu vas passer encore 5 ans dans la même situation où tu es là. Je veux que vous puissiez... Vos, vos yeux, donc... J'ai fait la consultation à une femme aujourd'hui. Quand elle téléphone téléphone, on commence à parler. Elle -même me fait son propre diagnostic. Elle fait son propre diagnostic. Elle me dit que ma reine. <rire> voilà ma vie. Euh, 2001, ça s'est passé. 2007, ça s'est passé. Voilà, je tourne en rond depuis 2006. Voilà, depuis que j'ai eu le. Telle personne. Premier enfant, le père est parti. J'ai fait deux enfants avec un autre. Après, il est parti. Ok, maintenant, je viens me. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, c'est bon, c'est bon. Tu écoutes mes vidéos, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. à bon. Il y a des gens qui ont l'abonnement. Comment on fait Netflix là Ils ont l'abonnement chez le marabout. Contre votre vie. Ils checkent vos statuts. Il check fidèlement vos statuts. Dès qu'on voit ton visage brille un peu comme ça là, ton front. On dit que, hey Madame, c'est comment Elle a dit, je vois un peu comme Elle a acheté la voiture. Non, non, elle a acheté la voiture. Il faut combien 100 000, ok, c'est bon, c'est bon, je t'envoie ça. OM, j'ai même les frais de Suisse, 10 000 francs de frais. Toi tu es dit, oh, donnez même la dîme seulement à l'offrande. Hein, pasteur, vous exagérez. Hein? Bonsoir Adrienne Djamine. Bonsoir et bienvenue mes chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir. La reine Mpong, bonsoir. Le travail spirituel qui est censé vous donc, ce n'est pas que vous êtes faible. Voyez-vous comme quelqu'un qu'on a pris les choses, on a déposé sur toi. Voilà, je vais voir une de mes écharpes mmh, que j'aime beaucoup. Tu prends, tu déposes. Quand elle dépose ça sur moi, je ne pèse plus de la même façon. Supposons que cette écharpe pèse 10 kilos. Je suis la même, mais je suis sous l'écharpe. Vous voyez Je suis couverte de l'écharpe. Voyez comment les choses qu'on met sur vous vous dérangent. Bonsoir Béatrice, bonsoir la reine Meka. Ce n'est pas que tu es faible, hein, ma chérie. Ma reine, tu n'es pas faible. Bonsoir le King Thomas. Tu n'es pas faible. Ça vous est pas quoi quand on dit que ma chérie, tu es belle. Ma chérie, tu peux pas bien. Ma chérie, tu as les formes. Ma chérie. Mais on ne sait pas pourquoi. Now why material this now? Where did it happen? Now where did it happen now? arrive un moment de votre vie où vous commencez à ma calcul, ma plan. Première chose qui est attaquée, c'est généralement vos finances. Après, c'est l'amour. Parce que l'ennemi connaît. Et quand il souvent tes finances, tu es le genre que tu jeûnes, tu à santé. Tu es la plus pauvre de ton église. Le Seigneur le fera. Bonsoir Ngassa La reine Ngassa Bonsoir, Bon arrivée ma reine Pose for the camera baby Je pose pour la caméra Comment vous allez c'est ça Comment vous allez Je suis là pour vous, je veux vous malaxer un peu le cerveau là Je veux secouer la bouillie qu'on a mis là Je vais ça aujourd'hui Je suis venu disséquer, j'enlève ça, je sèche Après je remets encore en place Vous commencez à réfléchir sur votre vie ah tu sais ma reine, je prophétise, je t'impose les mains, les gens sont guéris. Tu n'as pas les papiers. Tu n'es dans rien. L'argent, tu n'as pas. On m'a envoyé un voice là en bandinet l'autre jour. capon, que tu arrives à la réunion comme ça là. Je crois que c'est dans le groupe des choisis que quelqu'un a même posté ça. Dit, tu es le grand frère, tu arrives. Non, tu es le petit frère. Parce que tu as garé la voiture, on a sorti 10 casiers de, de, de, de, de vin ou bien de, de whisky. On demande à ton grand frère de se lever. Lucy, Lucy, et sort. On l'appelle fort. Oh, c'est comment? On sort ça, comment tu vas? Arrêtez d'accepter le manque de respect. Arrêtez. Je vais prier pour toi. Quelqu'un est quand même heureux quand tu vas le visiter avec l'argent. Avec un cadeau que tu as apporté physique, ce qui fait que quand tu pries pour lui après tu donnes encore, ça a un autre goût. Que Simon, je vous dis moi ma vérité. Je vous dis, je vous dis. Tu as les crucifix sur toi partout. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand quelqu'un est malade dans la famille, on ne peut que te demander les prières, c'est tout. On ne peut pas dire que c'est pour cotiser là, il faut que tu vas me donner quelque chose. Cap, cap. Je n'ai pas l'argent. Franck, je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais vous décortiquer. Vous allez rester dans votre lit la nuit comme ça là. Vous allez vous lever pour travailler. Vous allez vous lever demain, vous allez pas au travail. J'ai l'ancien pour enlever la pauvreté sur les gens. Si elle enlève, ça veut dire que toi, nous lait le mensonge dans toi. Parce que quand tu cherches sincèrement, j'ai été pauvre dans ma vie. J'ai été pauvre. Le genre, quelqu'un est prié, même je, je, je n'ose même pas prier pour quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui avait fini de prier là, même pour rentrer. C'est lui qui m'a encore donné un taxi. Acapoum. Acapoum. Bon, traduction, ce n'est pas bien. Arrêtez de vous dire, oh là, dans le temps du Seigneur. En son temps. Voltaire. Je vais bien jusqu'à le feu. Le... Hey! Gassa, bonsoir. Bonsoir, Kameni, comment tu vas? Le roi ou la reine? Je vois Asen, je ne sais pas si c'est fille ou garçon. one je ne sais pas si c'est fille ou garçon. Le chat, ça. La pauvreté ne peut pas sortir de votre vie quand vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Et les choisir, hein, vous avez les dons. Demain, avec les cahiers à côté de vous, ceux qui sont avec moi en formation, là, ils vous disent non. Achetez-moi même 4 cahiers, même 5 cahiers. Vous allez remplir les cahiers là, vous allez encore remplir l'autre. Tout ce que Dieu vous a montré à cela, 10-15 ans, ça va revenir. Mais ça va revenir avec plus d'onction, l'onction de vitesse. Quand il te disait ça fait 15 ans, il te disait que dans son temps, je l'accomplirai. Maintenant, quand il te parle dans la dimension ciel, il te dit que... Dans quelques jours va faire. Souvent, quand même, il te demande à la nuit, il te dit, lève-toi, tu fais ça demain. Imaginez si chaque nuit vous rêvez de quelque chose qui va vous donner un million. Et vous mettez en pratique dans les deux jours qui viennent. Ça veut dire que tous les deux, trois jours, tu as un million qui entre. Hmm. L'ancien qu'il y a sur moi ce soir là est. J'ai envie de. Hey, chakarababakassa. La pauvreté n'est pas bien, la pauvreté n'est pas bien, la pauvreté n'est pas bien. Tu restes dans la nuit, ça, tu réfléchis, tu réfléchis, ma, calcule, ma plan. tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis quoi? Même pour mettre les mégas, c'est une science. Si tu es encore au niveau des mégas et que tu es choisi, Temps de Dieu, arrêtez. J'ai lu le passage ici pour vous montrer. Je vais je vous qu'on continue pour mon pour Je vais vous montrer encore. Salomon, que vous voyez cela, vous pouvez même écouter ma vidéo. Hein. vous dites quoi, que Seigneur, je vais mettre ceci au test. Je vais mettre ça au test. Il me reste 50 euros dans mon compte bancaire. Seigneur, C'est tout ce que j'ai. Je vais prendre 40 euros sur ça. Je fais quoi avec Seigneur? Il peut te dire dans donner il peut te dire, achète, tu vas dans la rue, tu donnes aux mendiants. Au, au, au, au, au, au, au, au. Je ne sais pas. L'Esprit vous guidera. Pas tu fais. Seigneur, voilà mon offrande. De la même façon que tu as parlé à Salomon quand il t'a donné ses offrandes. Seigneur, parle-moi. Localise-moi. Regardez la suite du processus. Parce que parfois, quand vous enseignez dans vos églises, on ne vous donne pas tout le processus est qu'on ne veut pas que vous soyez indépendant? On ne veut pas que vous soyez indépendant spirituellement. Il dit, je ne réponds pas aux questions ce soir, monsieur ou madame, s'il vous plaît. Je suis là pour enseigner. Je un enseignement, ça doit sortir, ça doit sortir. Ok donc, Salomon offrit mille holocaustes, quand il offrait, David n'était pas là, personne n'était avec lui, sûrement il avait ses employés ou bien ses, ses Ok, ok on, on négorge 50 ou en même temps, passé. on, on négorge encore 50 en même temps, passé. on négorge encore, je ne sais pas, je ne sais pas, ça dépend. Bonsoir Yvette, la reine Cartis, bonsoir. Bienvenue. Je suis là pour vous sortir de la pauvreté. L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour vous annoncer que la pauvreté est finie. La pauvreté est finie. La maladie est finie. Luc 4, verset 18. Vous n'avez pas besoin de souffrir. Continuons. Donc, Agabaom, ça c'est le verset 5. L'Éternel apparu en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, tu rêves, tu vois une image dans ton.. Écoutez, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez la Bible, on ne peut pas te voler ton pouvoir. Ce n'est pas la personne qui t'a donné. Il peut couvrir, il peut détourner pour l'instant. Mais ce n'est pas lui qui t'a donné. On ne peut voler que ce qu'on a donné. Tu te couches comme ça la nuit Tu dors Tu vois une lumière Tu entends une voix qui dit Jocelyne qu'est-ce que tu veux Tu dis oh ça c'est le rêve Tu te tournes encore Dieu est venu te parler oh. Dieu est venu répondre à ta situation Oh c'est donc quoi ça Est-ce que Dieu parle dans les rêves Voilà ça On sait un Dieu qui est le même hier Aujourd'hui, demain vous comprenez, non? Joa, Je continue. Ce soir-ci, là, les gens qui vont écouter, vous allez, me, vous allez me contacter. Je connais les miracles qui vont sortir de votre foi que vous allez mettre en pratique ce soir. Je connais le Dieu qui m'a appelé. J'ai accès directement au trône. Je, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je là ce soir pour vous sortir de votre ignorance. Qu'on est venu déposer sur vous parce qu'on avait besoin que vous soyez les, les esclaves. Continuons. Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Le chèque vide. Mets le montant que tu veux que je te donne. Mais c'est si Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, la justice et la droiture de cœur envers toi. Ceux qui étaient dans le groupe de prière de ce soir, comme on est en train de jeûner, on est à notre. On fait 30 jours de jeûne, je ne sais pas au quantième jour, on est. Je vous ai dit dans la prière de 18h. Nettoyez vos cœurs. Il y en a parmi vous êtes dans les mariages parce que vous guettez l'argent de l'homme là. Il y en a qui dans la relation parce que, ouais, tu veux seulement, tu veux faire l'enfant pour forcer le gars là à rester avec toi. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Rosa bonsoir. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos cœurs. Mettez la droiture, vous allez voir que c'est ça qui sera votre force. Tu vas rester la tête haute devant n'importe quelle, quelle entité. L'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus. Satan ne peut rien contre vous, peu importe le milieu spirituel où ils sont. Ah, elle vient dans la pureté, la vérité. Aïe, aïe, on ne peut rien. Elle connaît qui elle est. Elle connaît ce qu'elle porte. Souvent elle vous salue, vous les déceptiques, là, vous me regardez, vous me guettez. Ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont avec vous. Vous devez connaître ça dans vos os. Les gens qui vas dans le rêve comme ça. Quelqu'un veut t'attaquer, tu sais que Chachan. Tu vois, ça va 50 anges qui sortent là-bas. Ouais, Alors, regardez les films chinois. <cười> oh, Seigneur, je vous sors de l'ignorance ce soir. Je vous sors, mais c'est si disait ceci tu lui as tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Vous allez rire en riant comme ça là, la vérité va entrer dans vous. Vous allez rire comme ça ça va faire ça va descendre et ça ça va descendre ça vous allez vous lever comme ça, vous allez penser You're gonna think right, man You're gonna think right Je Vous serez lucide Lucide Vous bagarrez souvent les rêves, non Au lieu qu'on te poursuive, c'est toi qui vas maintenant poursuivre les gens Moi, tiens, tu sautes ton épée comme ça, là, cha, cha, cha, tu coupes la tête Oui. Vous n'avez pas encore ri Ouais, Seigneur Je continue Maintenant, un roi 3, verset 7. Maintenant, éternel, mon Dieu, tu as fait rayer ton serviteur à la place de ta vie de mon père. Il précise toujours mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas l'expérience. Vous, vous voyez comme ça là. Quand je parle à mon père, je lui dis que papa, je suis une petite fille. Les déceptifs qui sont derrière l'écran là, ils me regardent. Ils essayent, mais ils ne peuvent rien, mon père. Mon père vous voit. Mon père vous voit. Mes anges vous chicotent. Il y a un de ces petits cons Chaque fois qu'on se met, dès qu'il arrive à ma présence, il m'a dit, « Ah, Mais ah, qu'il va vous Je te fatigué, ah, je que c'est parce que tes intentions ne sont pas pues Parce que tes intentions ne sont pas pues. Tu ne peux même pas te mettre de toi dans les yeux. Parce que ton cœur-là, c'est plein de mensonges. Tu veux me mentir. Quand tu as eu mes anges, je te check à distance. On a battu tes fautures-là. Ahmed, bonsoir. Erika, bonsoir. Morel, Jolina, bonsoir. Si je vous ai salué, je vous dis encore bonsoir. Bonsoir, bonsoir. La paix soit avec vous. Et j'ai toujours à Dieu que moi, là, comme ça, là, si c'est seulement moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Que je, je ne peux pas. Seigneur, si tu me laisses là, je, je, je, peux, je peux quoi sans lui? regardez maintenant dans la prière. fais ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Ha, ha! Je suis au milieu des choisis, Seigneur. Tu m'as dit que je suis reine des choisis, me voici Ce n'est pas moi qui me suis Je me suis pas levée à mon matin et dit Non Je ne me suis pas assise sur la chaise Maintenant il dit Que moi Jocelyne Tu m'as mis au milieu des choisis Ce peuple immense je même pas, Vous n'avez même pas encore commencé à sortir de. Il y a les choisis rôle là Sur la terre Ils sont comme ça en train de souffrir ils ne se comprennent pas on les menace ils ne connaissent pas leur pouvoir ils sont dans la pauvreté alors qu'ils ont les dons qui vont leur donner l'argent cash là là là ils dorment sur le canapé des gens ils sont en train de coucher avec les hommes pour qu'on leur donne les 5, 5 francs. Ils ne savent pas qu'ils ont plein de business dans leur tête Ma chérie, je vais te donner 500 euros chaque mois. Viens coucher avec moi quand, tu, quand je veux. Tu ne sais pas que tu quittes l'homme là. En un mois, tu fais ton business 5000 euros. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne te connais pas. Oh. Seigneur, je dépose sur eux l'esprit de sagesse. Comme le serviteur de, de, de, de, de, de Géazi Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Montre-leur, Seigneur, combien sont avec eux. être une femme choisie c'est difficile je ne vais pas vous mentir il y a des gens qui vont être allumés à distance ah hey ah. oh tu sais Ils viennent d'avoir les flatteries oh regarde comment tu es belle waouh ma reine oh. je peux détecter les compliments et la flatterie je suis jeune mais je suis pas bête Oh. Oh. Il n'y a aucune promesse que tu vas me dire que je ne connaisse pas déjà. Il n'y a aucune prophétie que tu vas me sortir que je ne connais pas déjà sur moi. Parce que je lis la Bible. I know the word. Je suis la parole. Je me connais. Know thyself. Know thyself. Connaissez-vous. Je viens de vous lire comme ça. C'est de vous que je parle. Le passage que je voulais à, c vous laisse, c'est vous. Celui qui a trappé, il attrape. Vous allez sortir, il y aura le feu sur votre tête cette nuit-là. Vous allez si vous tourner comme le ça, a les idées de business. Idées de business. Idées de business. Tu vas arrêter d'aller dormir chez le gars là. Tu vas arrêter d'aller coucher avec lui. Tu vas sortir de la maison du gars là. Oui, oui, Suzanne, ils ont vu ta lumière, bien sûr. Ils ont vu ta lumière. Ils savent reconnaître. Un choisir. Tu es quelqu'un que. Généralement, les choisis sont très beaux. Le quand qu'on te regarde, on veut te regarder encore. Combien de. Donc, on dit que baisse. Je voulais seulement te voir. Okay, bye bye. D'abord, une beauté là que. Tu as même 55 ans, ans. Non, on veut seulement que te regarder. Mon club des choisis qui ont plus de 50 ans, là, bonsoir. Oui, toujours mouah. Les gars de 25 ans on vous dérangent chaque jour. Vous les chassez derrière vous. Ouais, ouais, ouais, ouais. Hey, hey. Attendez, continue. Attendez, continue. Il hey, est choisi, mon frère. C'est trop sucré. La veille, là, ça a le goût. Ça a le goût. Le goût de ça. Mm. Mm. Le goût de ça. La reine, mec, tu connais, non Vous connaissez, c'est pour ça que vous riez. Vous connaissez. Souvent, tu restes tu regardes le gars. C'est que si j'accouchais tôt, c'est que mon deuxième fils à ton âge. Mais il est derrière toi non que non. J'aime rester avec toi. J'aime te regarder. Je me dis que tu peux dire Tu connais, tu connais. Oh, les mains là-haut. Je vous ai provoqué. Je vous ai provoqué, non Hey non, laissez. Moi j'ai toujours la conviction. Hein. J'ai toujours la con. Parfois en fait, lorsqu'on sait voir un gars de 20 ans passe comme ça là. Il, voit, il dit dire que la mère, il va avoir ton numéro. Je le regarde comme ça. Je dis que ouais. Attendez, continue. Ne me fais pas de saçons. Attendez, oh. <rire> euh, euh... Mais quand tu es choisi. Tu vois ça tu ris ça n'est euh... tu es quelqu'un que tu as tellement de choses tu es comme ça là focus i know what i have to do tu finis avec quoi chère j'attends le smoothie tu dis que finis avec moi ok continuons la parole alléluia amen voilà je continue seigneur tu me fais enseigner j'ai dit ce manque ça là Bon, verset 8. Ton serviteur est au milieu de ce peuple que tu as choisi. Au milieu des choisis que tu as choisi pour me donner, Seigneur. Bonsoir, la reine Anita Tagui. Et il lui dit maintenant Ce peuple est immense. Il ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Moi, ce jeu, je ne peux pas, Seigneur. Verset 9. Accorde donc à ta servante un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Bonsoir, euh, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y en a qui vient d'arriver dans la vidéo. Bonsoir. Comment vous allez? Ça, ça va? Ça les bienvenus. Le direct va vous enlever de la pauvreté. Ça va vous enlever de, de, de, de les, vos trois dragueurs qui cotisent, que vous cotisez l'argent pour payer votre loyer. Là. Je vais vous enlever de ça avec ce qu'il vous dit. Euh, quoi d'autre? Il ouais, y a plein de choses comme ça. Donc, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plus au Seigneur. Eh hey, Seigneur! Et là, on s'allait dire que Jocelyne, donc tu me demandes seulement la sagesse. Wow. Bonsoir Gaëlle, la reine Gaëlle. Bonsoir la reine Akono. Verset 11, 1 roi 3, verset 11. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, le mariage, les richesses, la beauté. Voilà, j'agirai selon ta parole, Jocelyne. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent. Dieu n'a pas regardé l'âge. Quand tu es sage dans les choses spirituelles, Dieu te donne Écoutez les, les pauvres chrétiens là. quand vous venez dans mon direct. Je vais vous montrer maintenant que la pauvreté n'est pas votre portion. 1 roi 3 verset 12. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, Jocelyne, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre. Bonsoir, Monsieur Pacifique. Verset 13. Ce que tu n'as pas demandé, Jocelyne, mettez votre nom sur ça. Et quand moi, je lit la Bible, c'est à moi que Dieu parle. C'est pour moi. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucune reine qui soit ton pareil, Jocelyne. Ça, c'est la parole de quelqu'un. Vous êtes passé dans l'église, on vous a dit que non, sois humble. Comment tu peux dire que tu vas être la femme, la, la reine la plus riche What are you talking about On ne sait pas un Dieu qui est limité. Donc, votre vie en dépend. Votre pauvreté en dépend. Vous pouvez décider, vous pouvez faire les offrandes là vous-même. Je vous ai montré, je n'ai pas dit que venez me donner. faire. Vous avez allez que tu m'as donné une parole un jour. Je suis aujourd'hui, je suis la femme la plus riche d'Afrique. Parce que j'avais pris ça le jour-là. Je suis partie, j'ai couru avec cette parole. Et il dit, si tu verses 14, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Donc il ajoute même encore, même à 107 ans, on va te draguer. J'ai l'idée, mon esprit là est 107 ans, on va te. Mais les petits pères là, on me dit que même la messe, comment Tu vois, le, le, le sport. Fais tes activités, toi. Hein. 106 ans, 107 ans. Tu pars, tu te couches, tu dors, tu meurs. Pas de maladie. C'est dans la Bible. Le pour vous. Moi, il a reçu ma part. <coughs> Salomon s'éveilla. Et il oublia son rêve. Et il ne devint jamais prospère, il ne devint jamais sage. Non. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Pour lui, il avait sa réponse. Parfois, vous me faites les offrandes, vous voulez me harceler. Faites l'offrande, Dieu va vous répondre. Vous savez que moi, je vous apprends à vous connecter à Dieu. Je veux mon souhait. Quand quelqu'un il me dit que l'Esprit m'a dit de faire comme ça, j'ai fait. Je suis contente, je souris comme ça. Là. Bon, mais c'est vrai que ça ne s'ouvre pas. Soyez connectés. Que ma reine, l'esprit m'a dit. Je suis restée, l'esprit m'a dit de faire. J'ai moi des affaires. Je t'appelle seulement pour te dire, mais bon, j'ai un affaire. Moi, oui, oui, arrêtez d'attendre. Salomon a fait son songe et il est rentré il a commencé à gouverner. Si vous regardez le prochain, verset qui arrive on est venu à une situation que deux mères discutent un enfant, qui ok, la mère, Salomon elle là-bas, pas la foi. Il dit, pas que hey, je ne connais pas. Et, hein. Ça veut dire qu'il est rentré une opportunité de business s'est présentée. Il a dit que je connais. Allez, je peux, oui, je peux vous donner, je connais. connais. Oui. Quand vous faites l'offrande, Dieu vous parle. La prochaine chose qui vient, c'est l'opportunité de pratiquer ce que Dieu vous a dit, ce qu'il vous a donné. Vous m'entendez Certains parmi vous, après vos offrandes que vous avez faites le mois passé, là, vous allez vous lever parti, commencer votre business. Lancez vos business en ligne. Lancez vos pages YouTube. Lancez-moi les bêtises. Je vous dis, c'est la parole de quelqu'un. Soit soit tu pas lancé Voilà Salomon qui a fait le saraka. Lisez-moi le saraka s'il n'a pardon. Voici le saraka que Salomon a fait. Quand vous, parfois vous, vous me parlez, oh, oh, je vous dis que va faire le saraka au village. Oh non! Hmm. Il a d'abord donné mille holocaustes. Dieu lui parle en songe. Il descend de la montagne. Il arrive, dès qu'il arrive. Et regardez ce que Salomon a fait. Verset 15. Salomon revient à Jérusalem. Il est quitté de sa ville. Il est parti dans une autre ville. Vous savez quoi La prospérité qui vous guette. Même les maîtres spirituels qu'on a engagés contre vous-là, ils ne peuvent rien. Le spirituel, ce sont les lois. Plongez dans la parole, tu vois, mais en pratique. I around like you Lion of Judah Hey He has given me victory. Aye, He has given me victory. Alle, Alleluia, eh. Alleluia, eh. Alleluia, eh. Alle, Alleluia, eh. Alleluia, eh. la joie qui m'anime Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows. Now I am free. Traduction française. Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a pris mes larmes. Maintenant, je suis libre. Dès qu'il descend. Donc, vous allez vous habituer à faire la fête. Vous savez comme ça là. Tous les vendredis, tous les samedis, on sait qu'on vient chez vous, il y a la fête. Il y a le saraka. Comme c'est que moi, on tue qu'un chèvre aujourd'hui là. Saraka tous les vendredis, samedis. Quelqu'un passe-midi, il vient prendre sa cuisse de chèvre chez vous. C'est dans la Bible, mes frères et sœurs. C'est dans la Bible. Pourquoi tu veux la bénédiction de Salomon, mais tu ne veux pas faire ce que Salomon faisait? Pourquoi? Ce n'est pas de la bêtise. Tu n'es pas bête? Eh ma sœur? Tu n'es pas bête? Eh mon frère? Quand elle parle comme ça, moi-même, le Saint-Esprit de me checker. Que je sens que dans quelques jours, il va arriver faire ça moi-même ici-là appeler que venez manger, venez prendre venez venez vous pâter. Je, je donne, je donne, je donne, je donne, je gagne. Sur une note un peu plus sérieuse, beaucoup d'entre vous, vous êtes bloqués depuis des années. Vous aimez le marabout qui va vous dire, viens ici, tu mets tes lavas avec des poils de chameau à minuit 25 et 30 secondes. Ça va ouvrir ton chemin. Je vais te lire un passage comme ça, tu vas dire, ah, moi, je vais partir faire ce que l'autre là m'a dit. Le Alamim Boula. n'est pas chaud. Il y a la clim. Il y a la clim. Je préfère qu'on me chauffe. On me montre ce qu'elle doit faire. Au lieu qu'on me laisse dans mon... Je suis tiède, ni chaud, ni froid. Ma vie n'avance pas. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vais parler en faux français. Fais la parole. Fais Faisez la parole. Tu te lèves et tu dis que je fais la parole. Je le fais. Je fais la parole, je fais. Chez les moments où tu donnes enfants, je fais la parole.